On est en Special Blend et Dynamite Jack le dernier entrée. Départ de l'épreuve principale 1400 mètres à parcourir. Alors Trippi's Express Tower of Wisdom sollicité. Tower of Wisdom quel avantage pour l'instant sur Trippi's Express Dynamite Jack? Heidi Tarot Trail et Special Blend. Alors c'est Trippi's Express qui va peut-être Diriger les opérations avec Jamir Aliosan dans celle devant Tower of Wisdom qui évolue juste à l'extérieur. Lui, Tarot Trail qui a pris un mon départ se retrouve troisième sur les bars. Ensuite, Dynamite Jack et Special Blend ferment le cortège en pleine descente. 900 mètres à parcourir environ dans cette épreuve pour Atripis Express qui peut se montrer solide dans ces circonstances. Il compte une demi-longueur d'avance sur Tower of Wisdom née au vent, donc euh, il évolue juste à l'extérieur.